Bonjour, bienvenue à ce petit tutoriel du défi 4 qui porte sur les costumes. Les costumes, en réalité, c'est l'apparence du lutin. Alors, pour l'apparence du lutin, on vient ici choisir le deuxième onglet. Alors, costume, Et on voit qu'un personnage a certains costumes. Ici, par exemple, le premier petit chat a les jambes très, très écartées, tandis que le petit chat ici a les pattes qui font, qui donnent plus de mouvement. Alors, si j'alternais entre le costume 1 et le costume 2, ça me permettrait de donner l'impression que mon chat se déplace. On a aussi une variété d'options. Donc, par exemple, je peux prendre les personnages qui sont déjà là et utiliser, par exemple, le pot de peinture pour changer la couleur de façon très, très simple. Alors, c'est une belle façon de modifier des personnages. On peut donc, à ce moment-là, créer plusieurs personnages avec un personnage avec plusieurs costumes, je devrais dire. Donc, une fois qu'on est satisfait des différents costumes, on revient dans le code. Et pour les utiliser, bien, évidemment, on veut écrire un programme. Donc, on va commencer par prendre dans le bloc événement orange le drapeau qui dit « commencer ce programme » lorsque je clique sur le drapeau. Et les options de bloc de configuration pour les costumes sont dans « Apparence move ». Alors, je clique ici et je peux donc ici basculer vers le costume, donc j'utiliserai le costume 1 pour commencer, je peux lui faire dire un petit bonjour et par la suite je peux faire basculer le costume vers le costume de mon choix et là je veux qu'il y ait, prendre le deuxième costume que j'ai fait. Alors si je fais partir ce petit programme, voici donc ce qui se passe, le chat parle et par la suite il devient son deuxième costume et il s'est mis en mouvement. Alors c'était le tutoriel pour le changement de costume. Vous pourrez trouver aussi d'autres options pour les costumes. Lorsque vous êtes ici, en bas à gauche, vous pouvez sélectionner différents costumes. Vous pouvez donc les peindre, vous pouvez prendre des surprises. Mais ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est d'utiliser la webcam. Si certains veulent se prendre en photo ou prendre un objet en photo et par la suite modifier cette image-là, ça fait partie aussi des changements de costumes possibles. Alors, bonne expérimentation!